The house the is, house won. is won. Salut la famille, en fait, c'est moi, votre artiste, musicien, humoriste, Kim Smiles, Kim Smallows. Retrouve-moi dans The One House. <laughs> n'allait pas me croire, à 3 ans déjà moi je chantais. et je savais pas ce que je chantais. donc trop souvent, j'ai passé mon temps à l'église à la répétition, j'ai parti accompagner ma tante et chaque fois quand je la voyais chanter, chanter. donc elle inculquait des trucs pour moi et par là j'ai commencé la musique, ma carrière professionnelle je l'ai commencé en 2020 en 2023 en fait, moi la musique euh, je peux dire comment la, la musique fait partie de moi donc elle me, au point, elle me sert au moins au moins plutôt en fait moi la musique euh, c'est presque tout moi elle me sert à exprimer ce que j'ai ressens intérieurement donc à exprimer quoi des émotions négatives positives donc quand j'ai des douleurs et autres donc elle me sert au, au moins à représenter ce que j'ai intérieurement vu que je parle pas trop je suis trop timide <rire> en fait, euh, là je peux dire que bah, je ne serais même pas compté. Hein. Mais euh, ma carrière professionnelle, là ça fait déjà euh, deux ans. Deux ans que j'ai fait la musique. Ouh là là euh, ma meilleure chanson de ma carrière donc je peux pas dire que j'ai une meilleure chanson parce que moi la musique donc quand j'écris un son je considère mes sons comme mes enfants un parent qui se respecte ne peut pas aimer quoi le premier fils différemment quoi du dernier non en fait moi tous mes sons j'ai valide, donc j'aime quand j'écris parce que tu euh, peux dire comment donc j'ai pas de chanson préférée sur les chansons que je gratte moi même non j'aime tous mes chansons au même niveau qui m'inspire bon sans vous mentir bah, je m'inspire moi même mais deux fois j'écoute aussi ce nid mais je m'inspire quand même moi même <rire> ok au fait la chanson parle quoi d'une personne x en fait, qui montre au moins, quoi, aux gens, quoi, sa motivation, qu'il appelle lui-même dose, motivation dose, vous voyez au moins, ouais. En fait, euh, mon petit conseil que j'aimerais donner, quoi, aux artistes qui débutent avec leur carrière, euh, soyez juste trop sûr de vous-même, n'écoutez personne, parce que il y a de ces gens-là qui sont là juste pour vous décourager, donc les débuts a toujours été difficilement euh, soyez juste ambitieux, euh, déterminé et puis euh, avoir confiance en soi. Ouais. La confiance surtout. La confiance. En fait, c'était King Smiles dans The One House.